J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as tu m'as cherché, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, j'étais perdu, perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé.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 Seigneur Jésus, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie. Ta vie de ma vie, le semblate, oh oui, prends ma vie, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie, prends mon âme, prends mon cœur. Chapitre 135, psaume, chapitre 135, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi, Jacob, Israël pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les priménés de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte. Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs, il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bas et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage. En héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'éternel jugera son peuple. Et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont une bouche. Et ne parlent point Ils ont des yeux et ne voient point Ils ont des oreilles et n'entendent point Elles n'ont point de souffle dans leur bouche Ils leur ressemblent Ceux qui les fabriquent Tout ce qui se confie en elles Maison d'Israël Bénissez l'éternel Maison d'Aaron Bénissez l'éternel Maison de Lévi bénissez l'éternel. Vous qui craignez l'éternel, bénissez l'éternel. Que, que de Sion, l'on bénisse l'éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'éternel. Amen. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Continuons. Continuons à parler du Seigneur Ainsi continuons, continuons à parler du Seigneur Le diable n'aime pas cela Oh non, le diable n'aime pas cela Ainsi continuons, continuons à parler du Seigneur Le diable n'aime pas cela. Entends pas du bon chemin. Le diable n'aime pas cela. Entends pas du Seigneur. Ainsi. Célébrer notre Père, qu'il soit loué encore ce matin, Amen. Seigneur, et pour cette joie qui inonde nos cœurs encore en ce jour. Mais c'est parce que tu es vivant, mon Seigneur, parce que tu es toujours présent, ô oh notre Dieu, que nous sommes heureux aujourd'hui encore, Père, d'exprimer de la reconnaissance, mon roi. Tu es vraiment le véritable Dieu. Oui, tu l'as dit, Père, que tu es l'alpha et l'oméga le commencement et la fin. Et avant toi n'a point été formé de dieux. Et après toi il n'y aura jamais de Dieu. Nous te disons merci, Père. Parce que tu es vivant, mon sauveur. Merci parce que tu as fait vraiment des exploits, mon roi. Tu es monté dans les hauteurs, mon Seigneur. Tu as fait captive la captivité, mon Seigneur. Gloire, honneur à toi, mon bénémoine, Père au dieu Tu es le Dieu qui a fait des dons aux hommes. Et nous en sommes bénéficiaires encore aujourd'hui. Sois loué, Père, et sois exalté encore, mon Sauveur. Merci encore pour ces instants bénis, Père, oh Dieu. Merci pour ton peuple rassemblé en cet endroit, avec autant de reconnaissance dans le cœur, mon roi, et ses réjouissants, Père Saint, pour les bienfaits que tu as prodigués, mon bénéme Père. Oui, Père Saint, tu, tu nous aimes, mon bénéme Père, au oh Dieu. Tu nous as accordé la grâce et la réjouissance du cœur, Père Saint, au oh Dieu. De tout que tu t'es laissé trouver, toi, pour que nous puissions te trouver, Père. Bénis ton peuple, Père. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour les psaumes. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont en connexion. Dans chaque lieu qu'ils soit, père, qu'ils soit béni. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que les seigneurs vous bénissent richement. Nous sommes heureux d'être dans sa maison. Vous pouvez vous asseoir. C'est David qui le disait un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur nous a donné encore un jour comme celui-ci où nous pouvons nous retrouver ensemble avec nos frères et sœurs et afin que nous puissions élever nos voix devant notre Dieu pour que lui dire effectivement davantage combien nous l'aimons et combien, parce qu'il est digne d'être aimé. Amen. Combien nous l'aimons et combien aussi nous voulons de tout notre cœur nous accrocher à lui, afin qu'il nous conduise sur ce chemin que lui-même il a tracé. Il a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est sur cela que aussi nous nous reposons tous, que ce Seigneur Jésus-Christ qui nous a aussi soutenus, qui nous a aussi fortifiés, vous bénisse richement Amen. et qu'il vous accorde effectivement aussi à chacun de vous les désirs de votre cœur nous savons que tout homme a des désirs quand même dans son cœur et au plus profond de lui-même et Dieu le sait aussi c'est pour ça que le Seigneur nous dit que recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets réussiront Amen. et que fais aussi de l'Éternel tes délices et il te donnera aussi ce que ton cœur désire. Parce que nous avons des désirs, et c'est vrai, ce sont aussi des désirs qui sont aussi légitimes, parce que nous savons pourquoi nous les avons. Et c'est pour ça aussi que Dieu nous donne aussi selon les désirs de notre cœur. Dieu est bon, il est juste, et il est aussi parfait dans sa façon de pouvoir faire les choses. Nous les remercions pour... Sa façon de pouvoir agir qui n'a jamais changé et qui nous fortifie aussi parce qu'en en nous encourageant en nous démontrant qu'effectivement que c'est Dieu, depuis qu'il a eu à pouvoir agir en fait à l'égard des hommes et avec les hommes, il n'a jamais eu à pouvoir changer sa façon de pouvoir faire des choses. Si ce n'est que d'apporter encore de lumière, de lumière en plus pour que L'homme puisse réellement aussi connaître Dieu dans sa plénitude et qu'il ait la connaissance exacte et vraie de ce que Dieu est. Parce que Dieu veut une communion parfaite avec effectivement aussi... Euh, le croyant, donc la création qu'il a eu à pouvoir amener à l'existence. Le but qu'il a toujours eu à pouvoir atteindre, c'est exactement ce qu'il a eu à pouvoir faire, effectivement, dès le départ. Il a eu à pouvoir avoir créé l'homme, et il a tout fait, effectivement, pour que cet homme-là soit absolument, et complètement, et totalement heureux, et dans l'environnement dans lequel Dieu, notre Seigneur, a eu à pouvoir, effectivement, aussi le placer. Ces désirs et cet objectif a toujours été et c'est jusqu'aujourd'hui encore le même désir, le même objectif que notre Seigneur a toujours à l'endroit de ceux qui sont donc à lui. » Mais, peu importe, parfois certains peuvent se poser la question, mais alors pourquoi nous avons des épreuves, pourquoi nous avons toutes ces choses-là, si ce n'est que le bonheur que Dieu veut effectivement de nous. Et, mais les saintes Écritures nous répondent effectivement pour que nous puissions euh, comprendre que, euh, vous savez, les, les difficultés et les épreuves que Dieu nous donne sont plus précieuses pour nous en tant que croyants que l'or périssable. Et même si on passe effectivement dans les épreuves, dans les difficultés, ce que nous savons, que qu'après cela, le Seigneur, notre Dieu, nous ramènera toujours dans la position qu'il a voulu que nous soyons. Et au travers des épreuves, effectivement aussi, nous apprenons encore davantage, effectivement, dans les choses qui concernent Dieu. Et c'est vrai cela, parce que nous, nous le répétons souvent en disant que « toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel » jamais tu ne peux sortir toi en tant qu'enfant de Dieu, jamais tu ne peux sortir d'une épreuve sans avoir réellement appris quelque chose de Dieu et que cette épreuve en question t'ait approché encore davantage de Dieu. Ça, je crois que tout véritable enfant de Dieu reconnaît cela. Et parce que nous l'expérimentons, et que par là aussi, parce que les diables est vraiment très rusé, effectivement, et quand il vient... Pousser en fait permet, enfin, mettre les gens dans des situations tellement difficiles. Il a l'objectif en fait, c'est de pouvoir montrer toujours effectivement que les choses qui sont difficiles sont des choses qui arrivent à pouvoir vous détruire effectivement. Oui, ne pouvez même pas pouvoir pas avancer effectivement dans ce que vous voulez Alors que effectivement que c'est que Dieu, même si il passe il, il pousse effectivement que ça passe ce La la finalité effectivement, c'est que Dieu veut que toi, tu puisses arriver à pouvoir atteindre l'objectif qu'il a déterminé. Nous le remercions en fait pour ce qu'il fait encore pour nous, et la joie que nous, que nous sommes effectivement d'être un peuple qui lui appartient, auquel effectivement nous avons aussi la grâce de pouvoir savoir que nous ne sommes pas seuls parce qu'il nous conduit. S'il nous conduit effectivement, nous devons être sûrs et certains que nous atteindrons certainement le port. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je voudrais que nous l'évions parce que nous pouvons lire dans les scènes écritures dans les livres des Hébreux au chapitre 1. Hébreu au chapitre 1, nous lirons à partir du verset 1, il dit ceci. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant donc toute chose par sa parole puissante, a fait la purification de péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité, qu hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Amen. Tendre Père et précieux Soba, je me tiens devant ton temps de grâce avec ton peuple, mon bien-aimé Père Saint Dieu pour que tu puisses encore nous assister en ce jour, parce que nous voulons entendre ta voix. Ton peuple a prié, Père Saint-Dieu, il a imploré ta grâce, mon roi, pour que réellement ce matin, tu puisses encore nous nous aider à ce que nous puissions voir clair encore dans les choses dans lesquelles tu nous as donné, et que nous puissions avancer comme toi tu veux que nous avancions, et non pas comme nous souhaiterions avancer, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. C'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous fortifie, et c'est toi aussi qui parle encore en ce jour, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Viens nous parler Père, et, et conduis-nous encore davantage, et puis éclaire-nous encore Seigneur notre Père. Nous te remercions pour ce que tu fais, et ce que tu feras encore davantage, quand nous avons ainsi prié, au nom de saint jésus -de Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu cette écriture effectivement, je crois que voilà, on est revenu là-dessus depuis dimanche passé, pour que nous puissions réellement réaliser la grâce que Dieu nous accorde et la manière dont notre Dieu conduit effectivement les choses et qu'est-ce qu'il cherche à pouvoir atteindre lorsqu'il nous parle effectivement et quand il nous ouvre effectivement aussi les écritures.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 Quand il nous parle, effectivement, en disant que, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, donc, effectivement, qu'il a placé, effectivement, le socle pour que nous puissions être sûrs et certains que ceux qui ont parlé à nos pères, c'est, en fait, Dieu lui-même qui a voulu que les choses soient adressées ainsi. Et il a voulu utiliser des instruments, et que ces instruments, effectivement, c'est ceux que nous avons appelé effectivement, le prophète. Comment, Pourquoi on appelle les prophètes Parce qu'effectivement, que la parole de Dieu venait vers eux. Et comme Dieu s'exprimait à eux, et il venait vers le peuple pour dire, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient dans une condition telle que l'homme, quand il a reçu ce que Dieu lui a donné, il ne pouvait pas venir effectivement avec sa façon de pouvoir comprendre les choses pour exprimer les choses au peuple. Quand Dieu parle ainsi à cet homme, effectivement, il l'équipe, comme nous l'avons lu la fois passée, effectivement, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1. Nous voyons que, avant même que Jérémie ne soit formé dans les seins de sa mère, la parole de Dieu nous dit qu'effectivement, que Dieu le connaissait. Et non seulement il le connaissait, mais il l'avait déjà établi prophète des nations. Donc cet homme ne pouvait pas faire des efforts pour devenir un prophète même pas se poser que la question, comment est-ce qu'un prophète peut servir, comment est-ce qu'un prophète peut faire les choses, non parce qu'au-dedans de lui, les choses étaient déjà ainsi, placées par le Seigneur effectivement, pour que quand le temps de Dieu arriverait, sans faire des efforts, mais que la nature, effectivement, puisse se manifester dans la personne. C'est pour ça qu'effectivement, qu il, il s'est adressé à lui, puis lui a dit, tu, tu ne pourras dire que ce que moi, je dirais de pouvoir dire. Donc il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc on remarque, effectivement, qu'il y a une particularité avec ces personnes, effectivement, ce que il y a lorsque lorsque Dieu s'est saisi, en fait, de, de ces personnes, l'esprit même, la construction même de la personne, effectivement, elle n'a plus d'influence sur la personne. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui est dans la personne, qui maintenant réagit en fait au travers de la personne, et pousse la personne à pouvoir prononcer les choses qui ne sont pas humainement compréhensibles. Parce que humainement, ce n'est plus l'humain qui agit, mais en fait l'Esprit qui l'a saisi. Et cet Esprit qui l'a saisi, effectivement, lui fait faire des choses, effectivement, que lui-même ne peut pas comprendre ni contrôler, en fait. Et cette particularité est très importante, comme nous l'avons entendu, effectivement, parce que Dieu veillait, effectivement, que les canals soient entre ses mains. ok? lorsque lui parle, effectivement, que les canal ne puisse pas être un canal, effectivement, qui fait passer autre chose, si ce n'est simplement que la pensée des dieux. Parce que ce que Dieu était tenté de pouvoir faire, l'homme ne comprenait pas, mais c'était quelque chose de très important. Amen. Parce que ce que ces hommes-là allaient prononcer, et si ça restait comme Dieu allait dire, effectivement, c'est ce qui va continuer à faire que l'histoire du monde, effectivement, soit aussi dans, dans, dans, dans le programme de Dieu, conditionné pour que tout ce qui existe puisse arriver à pouvoir fonctionner en rapport avec ce qui a été dit. Parce que quand nous voyons, effectivement, comment la nature, effectivement, obéit, la nature n'obéit simplement qu'à la parole de Dieu. Et quand on voit effectivement aussi quand les choses quand quand nous disons effectivement que puisque pour que le nature puisse obéir aux choses c'est parce que prenons un exemple par exemple lorsque Marie était donc enceinte c'était donc en Galilée qu'elle se trouvait vous vous souvenez voilà et lorsqu'elle a eu à pouvoir maintenant atteindre la période effectivement où elle devait accoucher mais c'était toujours en Galilée qu'elle se trouvait mais or effectivement en rapport avec l'enfant qu'elle portait Là, la parole de Dieu qui était venue au prophète. Alléluia. Donc, à exprimer, parce que c'était la parole que Dieu venait à dire, mais ô toi Bethléem. Mm -hmm. Donc, effectivement, que, il était donc exprimé par la parole, effectivement, que le Messie donc, naîtrait donc à Bethléem, pas en Galilée. Oh. Donc, puisque ce n'était pas le prophète qui a prononcé sa parole... Mais c'était Dieu au travers de l'instrument, comme nous le disons tout à l'heure. Donc l'Esprit de Dieu s'est saisissait de la personne et la personne ne pouvait pas contrôler ce qu'il devait dire. Parce que c'était Dieu qui prend le contrôle de tout ce qu'il y a dans l'homme. Alors quand il dit, c'est à Bethléem, effectivement, qu'il devait naître. Alors, mais la, la Marie était effectivement aussi en Galilée. Et au moment où, bah, ça, elle, elle était dans les condition telle qu'elle devait accoucher, et elle devait accoucher aussi en Galilée. Mais regardez comment on a fait en sorte que Marie ne puisse pas coucher en Galilée. Donc c'est la nature tout entière. Donc conditionnée par la parole qui était sortie de la bouche de Dieu au travers des prophètes. Parce que les prophètes disaient ainsi par l'éternel. C'est pour ça qu'à ce moment effectivement, il y a eu du roi, du roi, le gouverneur, tout ce qui était sorti. Un édit est sorti que toute personne doit aller se faire recenser dans sa vie natale. Et c'était une obligation. Donc chaque personne, effectivement, devait retourner dans sa vie natale. Effectivement, c'est comme cela. que Parce que normalement, dans la condition de Marie et de Joseph, si tu Marie, effectivement, mais Marie ne pouvait pas marcher. Ah non, elle devait rester, effectivement, en Galilée pour accoucher. Et c'était normal parce que bon, elle était là, et vivait effectivement, c'était normal pour elle, effectivement. Mais il fallait que tous les hommes ne puissent pas dire, bon voilà, on ne peut pas l'amener, parce que quand même, on ne comprenait pas la question de Là, c'était une obligation. Donc il fallait donc obéir. Et ça, c'est parce que Dieu l'avait dit. Amen. Ah oui, mais la parole était sortie, effectivement, afin que tout le, tout, non, le monde entier puisse arriver à pouvoir réellement aussi faire en sorte que ce que Dieu a déclaré doit s'accomplir. Amen. Donc, si c'était l'homme lui-même, c'est disant qu'effectivement, je déclare comme ceci, la nature ne peut pas obéir. Parce que l'homme est toujours l'homme. Mais la nature n'obéit qu'à Dieu. Voilà pourquoi il fallait vraiment que ça soit la parole de Dieu. C'est important que vous compreniez cela. Donc, il fallait que ça soit la parole de Dieu. Donc, cest dit que l'instrument en soi ne devienne pas un prophète, pour l'amour de Dieu, Comprenez cela. Mais l'instrument qui laisse prophète, Pourquoi naître prophète Parce que tout ce qui est à ton intérieur est conditionné pour arriver à pouvoir accomplir cette tâche-là. Ton subconscient, ta mémoire et tout ce que tu es effectivement, c'est pour ça qu'on ne on doit pas faire des voies pour devenir tel. Nous, on doit devenir ce que Dieu nous a destiné à être. Ceci est. C est et je je voulais dit l'autre fois ici. Je pense que peut-être bon parfois, afin de ne pas le dire, les gens ne peuvent pas comprendre cela. Quand on dit qu'effectivement que le Seigneur notre Dieu a dit, il faut naître de nouveau. Et je voulais toujours exprimer ici Dieu aussi clairement. Tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Non. Vous pouvez être croyant, être ceci, sinon non. Tout le monde ne peut pas être de nouveau. Oui. Pour naître de nouveau. Il faut vraiment avoir été en Christ avant que... Bien sûr. C'est sûr et certain. Parce que pourquoi tu dois naître de nouveau Pour devenir quoi Parce que bon, ah ouais. Parce que tu es dans ta nature à toi, tu vas naître de nouveau pourquoi Mais par contre, c'est lui qui n'est pas de ce monde ici. Ah oui. Alors il doit naître de nouveau parce qu'il doit retourner dans sa condition originelle. C'est pour ça que en lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. J'espère que vous comprenez ces choses. Donc effectivement, que la nouvelle naissance, effectivement, n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi vous trouverez toujours des gens religieux, vous trouverez toujours, parce que ces personnes ne peuvent pas expérimenter la nouvelle naissance. Parce que il faut, quand on est, on est, on est, on est, mais parce qu'il y a une sémence là, à la base. Est-ce que vous comprenez? Amen. La séance de Dieu fait de vous de Dieu. Amen! Amen, Amen! Amen! Vous savez, dans l'homme tel que nous sommes, nos enfants sont dans nous. Vous le croyez? Hein? Amen. Je ne sais pas si vous le croyez, vous comprenez, mais bon. Pourquoi que Lévi les, les ne, les les ne payent pas la dîme Lévi ne paye pas la dîme. Amen. Oui, c'est vrai, c'est biblique. Parce qu'il était dans la reins d'Abraham. Lorsque Abraham a payé la dîme de Dieu. C'est écrit cela dans les saints. Ce n'est pas moi qui dis dans la reins d'Abraham. Aucun. <rire> lorsque Abraham peut regarder Isaac. Mais Isaac n'était nulle autre part que... Oui. C'est sûr et certain. Votre postérité était où? Bien sûr, c'est que quand vous marchiez là, mon frère, parce que c'est maintenant que ils sont manifestés comme Gislain pour mon frère Zaché et tout ça. Bon, Ghislain était dans la l'arène de frère Zaché, même quand il était là sans avoir économisé. et Gislain était toujours là. Mais il ne pouvait pas entrer en communion avec Gislain. Est-ce que vous comprenez Donc Ghislain, là, Gislain, vous connaissez. Quand vous le prenez, vous regardez, frère Zaché, vous vous pouvez faire les, tout ce que vous voulez, comme la dette et tout ça, Gislain, c'est 100% Zaché. Oui, bien sûr, prise de sang, Gislain, 100%. Oui, donc, quand Zaché marchait là, Gislin était là. Mais il a fallu un moment, vous comprenez cela, non Que Gislin sorte du rendez -vous. Par quel moyen Mais c'est la sémence. Est-ce que vous comprenez Amen. Voilà pourquoi la sœur Trifonie existe. Ah oui, parce que tout seul, jésus là n'allait pas. Il a, il a beau tout fait, tout fait ce qu'il peut faire, rien. Il doit remercier aussi la sœur Trifonie, non Alors, alors, alors est-ce que vous comprenez Amen. Donc, et c'est cela que nous devons comprendre. Nous, nous, un humain ne peut qu'avoir un être humain. Bien sûr que oui, hein? et, et, et cet être humain-là, en lui. Est-ce que vous saisissez ah, C'est extraordinaire de pouvoir entrer dans les choses comme cela. Ce n'est pas aussi évident pour les gens, mais spirituellement, vous devez comprendre ces choses. Afin que vous compreniez effectivement quand la parole de Dieu dit il faut naître de nouveau. Oui. Est-ce que vous avez saisi Il y a la naissance naturelle et la naissance aussi sur surnaturelle. Naturelle et surnaturelle. Que la naissance effectivement des fils et des filles de Dieu. Vous savez. <rire> Nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre avant, enfin, dans notre foi intérieure, il y a quelque chose qui soupire à être réellement comme Dieu veut que nous soyons. On le dit que s'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. C'est pour ça que, Bon, on retourne d'abord ici. Alors, il Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, à parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle aussi il a aussi créé le monde. Nous avons vu effectivement ce qui est extraordinairement méveillé. Chacun de nous, tous ici, et doit être d'accord. tous sommes des croyants, hein. On voit qu'effectivement que c'est Dieu qui parle au prophète. Donc la parole de Dieu vient au prophète. Dieu parle au prophète. Et quand le prophète reçoit la parole parce que qu'est-ce qui se passe Parce que Dieu a choisi des hommes pour parler au travers des hommes. Ah oui. Ah bien sûr, c'est comme c'est micro. Je parle au travers du micro le micro son travail parce qu'il est constitué comme ça ce micro ici n'est pas constitué de telle sorte qu'effectivement qu'il ajoute son son à lui là ça devient problématique vous comprenez Donc il est constitué il est fait de matériaux à l'intérieur des, des fils bien faits rien que pour faire passer ma voix Donc, il, il n'a pas discuté. Donc, donc que, que je dise A, que je dise B, mouton, c'est si. Tout ce que je dois dire, le micro ne va pas dire. Oh, mais monsieur, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Non, non, non. Le micro, il ne fait que passer. Parce que les fils qui sont à l'intérieur ne lui permettent pas de réfléchir. Ni de réagir, ni d'intervenir ou d'interférer. Non. Son travail, c'est des fois faire passer ma voix. Et c'est comme cela qu'un prophète, monsieur. Je parle bien de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Alléluia. Je veux que vous compreniez pourquoi j'insiste là-dessus. Et puis, je, je, je vous en prie, ne soyez pas déjà pressés à pouvoir penser, pour l'amour de Dieu, ne laissez pas les diables vous faire un travail mauvais en vous-même. Frères et sœurs, si tu es un fils de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu et voir si ce que moi je crois est conforme aux Saintes Écritures. Ou sinon, frère, je peux beau dire que je suis de l'épouse, je n'en ai point. La fin je n'en suis point, pardon. Parce que c'est important que nous puissions comprendre cela. Donc effectivement, que on, on voit bien hein, et, et ces hommes, leur pensée, leur esprit, leur, leur subconscient même. Okay. Oui, subconscient. C'est arrivé comme si c'était bloqué. On ne peut même pas arriver à pouvoir penser. Non, non, non. Et quand l'esprit du Seigneur vous saisit complètement. Alors vous ne savez même pas bloquer, en fait, intervenir votre intelligence, votre esprit comme ça, pour pouvoir faire, c'est comme ça. Donc quand la parole de Dieu vient au prophète, que l'esprit de Dieu le saisit directement, ainsi par l'éternel, ainsi parle l'éternel, et la Vierge le concevra. Ah, oh. quest Mais monsieur, ce n'est pas normal ça, tu dis des choses que tu la Vierge concevra, mais jamais une Vierge a jamais conçu. Toi, tu viens nous dire, la Grèce se conservera. Comment c'est possible ça Mais l'homme, si l'homme réfléchissait, il a d'abord fermé la bouche. Et c'est une bonne inspiration quoi Vous comprenez Ah oui Non, non, non, non. Mais quand c'est Dieu, il bloque tout. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu interfères. Si tu commences à réfléchir, ce ne sera plus la parole de Dieu qui va sortir. Ça sera la parole mélangée avec ta pensée. Ah. Alléluia Mais si c'est maintenant ta pensée, ce ne sera plus jamais la parole de Dieu. C'est important qu'il faut compreniez, mon frère et ma sœur. On n'en a pas après les hommes, on en a après les esprits. Ok, ok, ok, ok, ok. Parce que la Bible nous fait savoir que la foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai, non Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si, c'est vraiment une parole qui a été transformée. Alors quelle foi j'aurais effectivement moi ? Il y a un problème. Alors, regardez seulement pour vous, quand même. En fait, ah oui, on va dire, non, non, pour ton âme à toi. Mais c'est la Bible qui nous montre cela. Parce qu'il faut que nous comprenions qu'effectivement, ce que, que la Bible dit est la vérité. C'est pour ça qu'il dit au prophète eh ben, vous, vous direz ce que moi je vous dirai. Pas autre chose. Et ils avaient donc cette grâce là, que Dieu les saisissants, même la nature, la vision, cest à même les yeux, tout ceci effectivement, était sous le contrôle. Prenons, je sais un exemple effectivement pour que je comprenne cela, c'est un homme, il était là d'autant, là, sur le mur, et disait. Les Syriens l'entouraient là-bas, effectivement, pour pouvoir les saisir, parce qu'il y avait un problème entre Israël et lui qui était le problème aussi pour les Syriens, parce qu'il révélait ce qui se passait. Vous connaissez, non ben, L'armée de la Syrie est venue pour pouvoir l'entourer. Et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Ghazi était là, son serviteur, et quand il a vu, il a commencé à trembler, vous le savez. Mais le problème, ce qu'il voyait, l'homme était toujours tranquille. C'est parce que Dieu a transporté l'homme dans une dimension surnaturelle. Amen. que L'homme naturel ne voit pas, mais l'homme que Dieu a transporté dans une dimension surnaturelle, maintenant il voit. Amen. Lui, il pouvait voir ce que l'œil naturel ne voyait pas. C'est pour dire que Dieu prend le contrôle les Corimans tout entier effectivement, parce que vous m'expliquerez d'abord, effectivement, c'est une, une, une il, il prend le contrôle de tout l'être. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mm. Et, il me transporte un mais ne pas rentrer dedans. Mais c'est pour que l'on puisse comprendre que c'est important que vous saissiez d'abord, comprendre qu'effectivement, que les prophètes, dans l'Ancien Testament, étaient des calibres tout à fait différents. Mm -hmm. Ils étaient nés comme cela, pour cette tâche effectivement, parce que c'était le choix de Dieu que Dieu avait fait pour pouvoir parler à son peuple pendant cette période-là, de cette manière-là. c'est pas que j'interprète, mais la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, après avoir, est-ce que vous comprenez Est-ce est que vous comprenez le français, non Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète. Donc, que après avoir autrefois, Donc, c'est comme une période, c'est pas moi, c'est la Bible. Une période qui s'est écoulée. S'il vous plaît, que les pensées n'aillent pas plus rapidement, oh, c'est comme ça. Non, non, non, non, non. Suivez seulement d'abord. Suivez les tableaux, c'est important. Donc, c'est une période, c'est la Bible qui dit, que Dieu a eu à pouvoir faire une action aussi puissante, mais tout à fait particulière, pour cette période-là. Il dit, mais non C'est quand même là... Que c'est merveilleux de voir que Dieu a une sagesse extraordinaire. C'est là que les hommes ont raté en fait l'embouche. Aïe, <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais voyez-vous, parce que l'homme n'écoute pas en fait ce que Dieu dit. Israël ne reconnaît que les prophètes. Ça, vous savez. Surtout que le plus grand des prophètes qu'ils ont, hein? ah oui. Moïse, j'aime beaucoup les seigneurs. Si vous êtes fils et filles de Dieu, je vous en supplie, ne pensez pas d'abord. Non, laissez simplement les seigneurs nous instruire. C'est important pour vous. Le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, Amen. vous êtes vraiment mes disciples mmh. et vous connaîtrez la vérité, Amen. la vérité vous a franchira. Franchira. Oui. Vous ne serez plus jamais esclave mmh. de personne. Mmh. Alors, non seulement Moïse, comme on le voit dans les Saintes Écritures, il y a eu tous les prophètes, mais il y en a de ceux qu'on appelle effectivement des prophètes majeurs. Mmh. Vous avez Moïse et vous avez que Dieu te bénisse. Élie, bien sûr. Amen. Tu es bon. Hein? Après avoir, donc, autrefois, donc, après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pays par, euh, des prophètes, il faudrait que cela soit comprise C'est l'action de Dieu, c'est l'opération de Dieu, c'est Dieu qui a appelé Moïse à l'existence, effectivement, aussi. Et qui a fait qu'il puisse arriver à pouvoir être comme ça dans sa, dans, dans sa croissance ainsi de suite aussi. Et alors, lorsque le temps est arrivé, effectivement, et Dieu prit Moïse, effectivement, et, et il envoie. Et c'est Moïse ne savait même pas qu'il était né prophète. Et c'est Dieu qui vient vers lui. Il voit donc ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Oh, te souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu. Bien sûr. Et puis il dit, mais je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors vous vous rendez compte qu'il a, il a entendu parler de ces dieux. Il a entendu parler, oui bien sûr, mais là il vient de les rencontrer. Ce n'est pas lui qui était à sa richesse, mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers lui. Alors qu'est-ce qui avait d'attraction dans cet homme-là Amen, ah oh oui, monsieur. Amen. Que Dieu puisse lui se déranger Amen. Amen. pour venir vers toi. Amen. Pour te parler et se présenter à toi, Amen. Dieu du ciel. Amen. Ah pour bon, ça, je crois que c'est merveilleux. Comme cela s'est passé aussi hein, avec, avec Marie aussi, hein, lorsque la Gabrielle est venu effectivement, mais il s'est dit, mais, mais de quoi c'est cette salutation C'est effectivement. Donc il dit, mais. Il s'intéresse à moi, qu'est-ce que j'ai Oui, tu as quelque chose. Oui. Alléluia. Oui. Depuis la chute, hein, j'étais vu toi, Marie. Euh... Oui, c'est au travers de toi et l'action de la révélation va s'est passé. Bien sûr, parce qu'il avait dit la sémence de la femme. C'était Marie que Dieu a vu, mon frère. Donc vous voyez que ce n'est pas un jeu. Non. Dieu ne peut pas se déranger <rire> s'il n'y a pas quelque chose. Oui, parce que ce sont l'intérêt en fait. Amen. Oui, monsieur. C'est pour ça ma soeur, mm. mon frère, mm. si Dieu a eu à pouvoir faire ce que qu'il a, a fait pour moi, me ramasser. Oh. T'es ramassé. Oh. Toute ta vie à toi, glorifie ah. Vous savez, frères et sœurs, le plus important aujourd'hui, parce bah que vous êtes que vous comprenez, ce n'est pas le croyant, hein, ce n'est ne pas ce que vous possédez comme matériel, argent et tout ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça qui doit vous tracasser. Le plus important, ce que vous tracassez, est-ce qu'il me connaît Alors s'il te connaît, c'est la plus grande richesse. <rire> La... Je crois que c'est toi, ou bien dans la prière, il disait, il prie dans sa prière, il disait, mais, mais qu'est-ce qu qu que l'homme que pour Dieu te prenne, garde-lui <rire> J'aime beaucoup David, cest à -dire, il reste, il regarde, il tourne, effectivement, il dit, mais, et puis en hein, ce moi parce que parfois, on ne le fait pas. Hein? Non, David, regarde, il voit les cieux, il, il voit la taille, la grandeur, les nuages, il voit les étoiles, il voit tout ça. dit, mon Seigneur, autre Dieu, quand je contemple les cieux, c'est vrai cela, mon frère, ouvrage de tes mains. C'est toi qui as fait, mais la lune les étoiles que tu as créées, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'homme, alléluia, parce que tu as des anges qui t'adorent. parfois on se donne beaucoup plus de valeur nous-mêmes en fait il faut que Dieu nous montre qu'est-ce que nous valons à ses yeux en fait en réalité que Dieu nous aide frères et sœurs pour que nous comprenions que nous ne venons pas en ces lieux pour les camaraderies ou pour chercher je ne sais quoi peut-être humainement dans ce monde effectivement sinon c'est malheureux pour vous vous n'allez pas atteindre c'est vrai que vous pouvez atteindre cet objectif en question mais vous ne serez pas béni parce que vous ne serez pas heureux parce que vous n'avez pas compris pourquoi Dieu vous je vous ai toujours rire à pouvoir dire importe parce que vous pouvez penser de moi mais vous ne pouvez jamais comparer cet endroit à d'autres endroits et vous pensez comme vous voulez c'est votre problème, je dois vous le dire vous ne devez jamais comparer ici à d'autres endroits. Et Dieu nous aide à ce que nos yeux puissent s'ouvrir et nos oreilles aussi puissent arriver à pouvoir aussi à entendre aussi parfaitement. Et alors, nous remarquons que Dieu se présente à, à lui, effectivement, et, et c'est Dieu l'amène à pouvoir maintenant voir, il avait entendu parler de ces dieux, par le témoignage d'Abraham et tout ça, rien tout ce qu'ils ont dit. Mais en fait, ils ont seulement entendu qu'ils l'avaient fait, puisqu'ils étaient tous nés dans l'esclavage chez Pharaon. Je ne sais pas si hein, j'étais chez Pharaon, là, ils ont vu, hein, ils ont eu des prophètes qui sont passés pour pouvoir leur montrer des démonstrations. Je n'ai pas entendu, moi, je n'ai pas lu. Hein. Peut-être que. Je, peut que mais, mais quand nous lisons, effectivement, on, on, on, on entend seulement qu'ils étaient esclaves. Donc okay, ils souffraient, ils criaient même, effectivement. Parce que le Seigneur a dit, mais j'ai entendu les cris de mon peuple que les font pousser les oppresseurs. Est-ce que ma soeur et mon frère, vous avez parfois le temps de lire votre Bible à la maison Parce que vous vous, vous asseyez ici, ça fait quand même des années qu'on est ensemble. Je vous ai toujours dit, mon absolu à moi, c'est la Bible. Donc vous devez quand même comprendre que chez vous, à la maison, vous devez avoir le temps de lire. Et quand on parle effectivement de ça, vous vous souvenez, ah, j'ai lu. C'est pour ça, ça, ça veut dire méditer la parole de Dieu. Comme ça, nous avançons. Parce que moi, je ne dois pas lire tout pour vous. Ah oui, on parle d'Esdras qui roi de Babylone. Ah Edrasque, oui, il a dit Darius, c'est Darius. Vous devez quand même lire quand même Darius. Ça fait des années que nous lisons et que nous citons Darius, ceci, Esdras. Vous comprenez ce nom Chez vous aussi à la maison, c'est pour vous-même votre âme parce que si vous êtes un enfant de Dieu vous êtes toujours là devant la télévision toujours devant les réseaux sociaux ne me racontez pas que oui mon téléphone est, est aussi la parole. Ok, ça c'est certaines circonstances mais quand vous devez méditer vous vous asseyez bien calmement et tranquillement vous prenez le temps mon frère c'est pas dans, vous prenez le temps dit Seigneur je vais quand même lire et saisir et comprendre c'est nécessaire. Alors, quand vous venez dans la maison du Seigneur, et que maintenant l'Esprit du Seigneur conduit à pouvoir toucher un peu, ah, gloire à Dieu, c'est que le Seigneur te préparait déjà, pour que quand tu venais dans sa maison, tu sais ce qu'il te voyait quand tu avais la soif de lire, maintenant il t'a donné, quand tu entends, il dit, merci Seigneur, mon Dieu, tu m'as conduit à lire, maintenant je comprends mieux. C'est comme cela qu'il faut faire. Parce que vous êtes chez vous à la maison, ne perdez pas du temps pour des choses inutiles. Vous pouvez faire les choses là, secondaires après, mais au moins, que ce soit vos jeunes ou ceci, hein, au moins, donner du temps à Dieu. Donc, nous allons le voir. Donc, si donc, on remarque effectivement que c'est Dieu qui vient, qui lui parle, et puis il dit, il dit mais, eh, qui leur dirais-je qui m'envoie pour que je puisse aller là-bas vers sortir, effectivement Il dit, dit leur que le Dieu de vos pères, parce qu'ils connaissent leur. Ah oui, j'ai toujours eu à pouvoir dire, mais s'il y a un peuple qui peut bien connaître sa père, parce qu'ils ont une histoire, un témoignage assez grand, parce que les papas est très hachés, la maman ménopausée. elle est stérile, alors d'un arbre sec et tout ça, Dieu fait averdir, ah, verdir. vous voyez, euh, la verge d'en haut, c'est Tout sec, tout sec, tout sec, il n'y a rien. Abraham aussi sec, sec. Et Sarah aussi sec, sec. Bien sûr qu'ils étaient vieux. Mais quand on a pris cette verge d'Aaron, effectivement, on l'a mis dans la présence de Dieu. Une verge sèche, effectivement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Mais là, elle est verdie. Elle a poussé les fleurs et pris des boutons. Bien sûr que oui. En une, bien sûr que oui. On ne l'a pas, pas mis dans la terre pour dire qu'on va arroser, un peu mouiller. Non, non, non, non, non, non mon frère. Aidez mon frère, s'il vous plaît. Oh, que Dieu le bénisse. On l'a mis dans la terre, non, messieurs. On a pris, vous, ici, votre attention ici. le frère des sachets s'occupent de cela. Donc, on n'a on a pas mis dans la terre. On l'a pris simplement, c'est comme ça. On l'a mis là. Pas d'eau, pas d'arrosage, effectivement. Il n'y a rien. Alléluia. Rien que la présence de Dieu. C'est que ce qui est essai. Ah là là, et ça puisse aussi produire des boutons et des fleurs en une nuit. L'opération qui prend des mois et des mois, mais en une nuit, mon frère, Dieu l'a fait. Alléluia. Et quand Dieu vint vers Abraham, tu l'as chaîne Alléluia Gloire à Dieu que son nom soit béni. Où est Sarah ta femme? <rire> Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, madame, il n'y a absolument rien qui soit impossible Amen. Ah, c'est Jésus que nous, nous servons, nos sauveurs. Les gens du dehors peuvent douter. Le soi-disant croyant aussi, hein, qui vient et qui ne prête pas attention, peut aussi douter. Mais pas toi. Regarde le chemin qu'il a fait avec toi. Là où il t'a ramassé alors que personne ne pouvait venir à ton secours. Non, Jésus est vivant, monsieur. Alléluia. Jésus est vrai, monsieur. Oui, madame. Jésus est bon. Il est glorieux. Oui. Alors mon frère, arrête de murmurer Amen. Ma soeur, arrête de murmurer Je t'appelle ma soeur parce que tu as la même foi Amen. Alors ne murmure pas ma soeur, quoi Amen. Amen. Ce qui nous fait vivre, et qui nous fait Amen. agir comme nous sommes, effectivement, c'est la foi en lui Amen. et l'esprit, parce que là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est pour cela que nous devons tous entrer dans sa présence. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère bénisse. Quand nous entrons dans sa présence, alors nous nous rendons compte que nous n'avons plus aucun problème. Il n'y a aucun souci. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de fardeau, il n'y a rien qui nous alourdit. On voit que tout est merveilleux. Parce que nous sommes simplement dans oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est cela, la grâce de Dieu, effectivement. Alors, c'est pour ça que dit, les dieux de, de vos pères, et puis il dit, Jacob, c'est effectivement, c'est comme vous savez. Et puis, il ajoute, il dit, dis-leur, dis quel je suis, m'envoie vers vous. <rire> Donc, quand il dit je suis, c'est-à-dire qu'il est toujours présent. Donc, s'il si est toujours présent, la même puissance qui a fait accoucher Sarah. Il fait que vous soyez aujourd'hui vivant et que vous soyez même là-bas en Égypte. Parce que c'est moi qui l'ai voulu. Ah, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui c'est vrai ça. Dieu est merveilleux parce que il avait dit à Abraham vous souvenez la postérité sera donc asservie étrangers dans un pays où ils seront asservis mais j'ai jugé la nation à laquelle ils seront voilà dieu ne fait rien pour rien il ne les a pas envoyés là-bas pour simplement dire je les envoie là-bas non non non non non non, non. Ah, non. Vous savez, c'est pour ça que je dis toujours, enfin, c'est pas moi qui dis, et vous ne le croyez pas souvent. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment J'espère que dans les jours à venir, cette parole deviendra aussi une parole aussi vivante pour vous et la compréhension sera aussi bien sûr. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont partis là-bas donc, en Égypte. Vous savez comment ils sont rentrés. Ce n'est pas qu'ils sont levés parce que la parole de Dieu l'avait dit. C'est lui qui l'avait dit donc. Il dit, ta postérité à toi, ta descendance sera asservie pendant 400 ans. Vous vous rendez compte 400 ans Et, et puis, la Bible nous fait compte, lui-même, il dit, comme ça, il dit, après 400 ans, moi, l'Éternel ici, il dit, je jugerai. C'est-à-dire -ce que, que quand il parlait, il savait chaque parole qu'il citait. Je jugerai la nation à laquelle il serait donc asservi et je le ferai sortir avec de richesses. Si Dieu a voulu, a permis que la possession d'Abraham aille en Égypte, c'est parce que si Dieu voulait les garder, préserver de ces côtés-là. D'abord, vous devez comprendre. Vous savez à quel moment ils sont entrés. Ok. Ils sont entrés au moment où il y avait la famine. Et c'est pour ça que Jacob a envoyé ses enfants pour l'acheter. Et pourquoi il y avait la richesse là-bas, effectivement, ah. En Égypte, Pas <rire> parce que c'était l'Égyptien qui était riche. Hein? Non, non, non, parce qu'il y avait un fils. Amen. Oui, Joseph. Amen. Ah, ah, ben oui, si, si vous lisez les Écritures, vous voyez voir comment est-ce que Dieu a montré à Joseph depuis même son enfance, non? bien sûr, monsieur. Quand Dieu vous a choisi, quand Dieu vous tient dans la main, on peut faire tous les calculs pour vous éliminer. Vous ne mourrez jamais. Mais bien sûr que Dieu avait montré à Joseph ce qui allait se passer. Mais ses frères et tout cela, ont décidé de dire, mais il est toujours... Parce que les hommes charnels ont toujours des problèmes avec des hommes spirituels. Quand vous êtes spirituel, les charnels ne t'aimera pas beaucoup. Il va te ta taquiner avec des choses. Et lui, il est toujours comme ça. C'est ça Pour que quand tu entends, ça te blesse. Et elle est toujours comme ça. Les charnels sont comme ça, en fait. On les spirituels dérangent toujours les charnels. C'est comme ça que Joseph, Joseph lui, ne faisait rien de mal. Dieu l'avait aimé comme ça. Vous connaissez, non et lui montrer des choses, effectivement, Il mais les autres, ils étaient en colère contre lui, mais il, il ne s'est jamais pris pour quelqu'un, mais il s'est pour qui. Et puis c'est vrai que, aussi, Jacob était un fils de Dieu. Quand Dieu aime quelqu'un, vous sentez que vous... Il suffit dit que vous le regardez, vous sentez que... Eh bien, c'est comme ça qu'il s'est attaché à son fils Joseph, là, il l'aimait par rapport aux autres. C'est que Jacob, Joseph était un choix de Dieu et Jacob aussi un élu de Dieu. Alléluia. Amen. Il aimait Joseph. En plus, c'était leur femme qui venait de. Ah, vous connaissez bien. Alors, là, vous comprenez bien. C'était le cœur de Joseph, Jacob. Donc, vous comprenez cela. Et voilà que même, il avait même donné le manteau. Mais voilà qu'effectivement que les frères, alors que Dieu lui avait montré effectivement comment les bottes s'ajunaient, tout ça, parce qu'il n'avait jamais fait lui-même. Oui, parce que toi tu penses que toi, nous nous allons nous ajuner devant toi, nous allons nous incliner devant toi, toi, toi, qui es-tu Vous connaissez cela, non La colère s'est emparée d'eux. Il dit, bon, on voit qu'il est toujours vision, toujours ceci, papa l'aime, effectivement. Et qu'est-ce qu'on va faire, maintenant toi Nous, on en a assez, on va le tuer. On va le tuer comme ça, vous connaissez, non mais Dieu lui avait déjà montré des choses qui allaient arriver, qu'il devait accomplir, lui. Mais si vous le tuez, donc la parole de Dieu devient. Ah. Or oh, la parole de Dieu. Quand Dieu l'a exprimée, elle doit s'accomplir. Fais son chemin, mon frère. Oui. Et Dieu te bénisse. Elle doit faire son chemin. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit la parole de Dieu. Si elle est de Dieu, alors tu peux mourir en t'accrochant seulement. Parce qu'elle soit sûr et certain. Qu'elle va s'accomplir. Oui, monsieur. Oui, madame. Il a dit, les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Là, je m'y accroche. Elle fera son travail. Le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve un endroit. Et Dieu te bénisse. Ça nous rappelle Matthieu 13. La même parole, avec la même puissance Il faut qu'elle trouve un cœur. C'est pour ça que quand tu as besoin Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie Frère, ma soeur Trouve simplement que la semence tombe dedans Même si tu souffres Mais garde-la En souffrant, en dormant, tu ne te rends pas compte Mais elle fait son chemin C'est 100% vrai c'est-à-dire qu'ils ont planifié, on va les tuer effectivement, Eh bien, ils ont vraiment bien préparé le coup, ils l'ont pris ils vont aller tenir là-bas, effectivement, puis bon ben maintenant regardez quelque chose qui s'est passé ils l'ont mis dans le prix, ils disent bon là on va la foncer, maintenant on va tuer parce que comme ça notre père, on va dire bon ben, un animal sauvage là et il y a un de ses frères Dieu est toujours merveilleux il est très bien, toujours pour vous hein. ah ouais, quand les gens font des petits coups, comme ça ah oui, oui, oui. il suscite toujours quelqu'un quelque part. Il lui donne un peu une pensée quelque part. En faveur de toi. Amen. Vous ne vous rendez pas compte du travail que Dieu fait pour toi. Amen. Toi, occupe-toi simplement de Dieu. C'est seulement tout en ton, ton travail. Tu t'occupes de Dieu, de tout ton cœur, effectivement. Mais Dieu va pouvoir... Qu'est-ce que nous avons, nous voyons quand même. C'est sa nature depuis toujours. Hein? Adam s'occupait simplement du jardin. Est-ce que vous comprenez J'aime Dieu. Hein? Adam s'occupait du jardin, mais c'est Dieu qui a dit. Il n'est pas bon pas Adam elle dit, mais mon père, il n'est pas bon que moi, je sois seul, je souffre ici. Et tu vois, il faut penser à moi. Hein? Je suis resté quand même là tout le temps à faire la terre, mais tout de même, il pense à moi quand même. Non. L'homme était bien plongé dans sa terre. Il a occupé dans ses esprits. C'est Dieu qui l'a regardé. Comment j'aime Dieu. Hein? C'est comme ça hein, qu'il disait. Il dit, dit mais ah, tu remarqué mon serviteur Job? Donc Job, Dieu l'observait en fait. Et Dieu s'est réjouissé. Alléluia C'est ce que Dieu veut faire aussi pour toi. Dieu veut se plaire en toi. C'est vrai, frère et soeur. C'est la vérité, c'est la vérité. Dieu, quand il veut, il te regarde, il veut se réjouir, il dit, ben, voici vraiment ma fille. Oh oui. C'est vrai qu'avant, il était comme ça, on a parlé, on a parlé. Mais regardez quand la parole commence à pouvoir sentir. Elle reçoit, on voit que ça travaille, il accepte et puis, voici mon fils. Comme ça, il était comme ça, il était un voleur, mais voilà. Il, il, il, donc tout ça, Dieu aime voir dans chacun de nous. Et Dieu ne vous cherche pas de malheur. Hein? Non, mmh, bien, mais si c'est jamais, fait... alors pourquoi vous ne l'aimez pas autant comme... Quelqu'un qui vous met du bien tout le temps. Parfois on ne réfléchit pas comme ça. Enfin bon. Nous prions que Dieu nous aide, effectivement, cest le cas qu'il qui nous accorde cette façon de pouvoir voir, afin que nous comprenions, en fait, les bienfaits. Alors nous disions, nous parlons, effectivement, que voilà, que euh, pourquoi ils sont donc, donc partis, donc, rentrés, et puis comme nous disions, et, et comment, et pourquoi ils sont donc entrés, donc, en, en Égypte, et de quelle manière. C'est qu'il allait y avoir, effectivement, <rire> ah. Dieu fait des choses. On a pris Joseph, on l'a mis d'abord dans le trou. Parce qu'on voulait éliminer, mais Dieu veille. Comme nous dit, il a intervenu par un des frères qui n'a pas bien dormi. Que hein? Dieu te bénisse, ma petite, sœur, Il n'a pas bien dormi la nuit, ça travaille. C'est comme ça que Dieu fait. Oui. Vous vous souvenez, Nama avec Mardoché Il a même mis le poteau pour le pendre la nuit. Maman a été demandée, Mme, c'est pas il dit, Mardochée, ici, si, je vais les pendre. Il a dit, bonjour, dit comme je vais chez le roi, la reine va me laisser voir, je vais les pendre. On a même mis les mains, le bâton pour pendre Mardochée. Mardochée, oui, mon frère, oui, ma soeur. Alors, la nuit, la nuit, la nuit. Alléluia. Le roi qui dormait bien, c'est l'insomnie. Dieu qui réveille le roi. Oh oui, parce que demain, là, la, la, la paix, c'était la poupa de Mardoché. Nama disait, je vais le tuer. Oh, Dieu aimait Mardoché, monsieur. Amen, Amen. Amen, Amen. Vous connaissez, non Eh bien, le roi, il commençait à pouvoir avoir des insomnies, puis quelque chose qu'il il avait dit, mais il ne comprenait pas. Il dit, bon, mais ben, hey, Dieu est bon. Alors il pouvait dire, bon ben, je me suis réveillé, bon, apportez-moi les bandes dessinées, je donne un exemple. Ou du jus d'orange pour que je puisse manger des raisins que je mange. Non, non apportez-moi un peu les livres des chroniques, là, déjà, oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher les livres en pleine minuit ou à 3h du matin je vais chercher la dernière. Alors lisez-moi un peu. On a commencé, on peut lire effectivement même depuis le début du roi, tout ça, mais. Mais quelque part là c'était qui qui y avait un une conspiration et cest d'attaque, non, non, non, mais Mardoché, ailleurs, pour pouvoir sauver le roi, Ah, Mardoché oh, oh, oh. Dieu soit béni. On a mis la pendaison pour lui. Dieu travaille pour Mardoché. Non. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Ceux qui cherchent à pouvoir vous humilier, à ceux qu'on parle de mal de vous, qu'on parle de témoignage de vous, ils s'inclineront. Bien sûr que oui. Vous avez vu comment Dieu a fait et Mardochier, que Naaman, vous crachez dessus, il disait que c'était un chien, il ne faut voir rien, ces juifs-là qui me dérangent de tous côté. Il dit, quand moi je passe, il dit, demain vous allez voir comme ça, parce que le roi, il m'invite encore aujourd'hui, il va me lever comme un, encore le superintendant. En plus, il dit, oh là là, l'orgueil est une chose mauvaise qui détruit la personne. Le Mardochier était toujours là, assis sur son sac et ses sons, et il priait seulement son Dieu, son Dieu travaillait. Quand le roi a entendu cela, il dit, Mardouché, a eu à pouvoir faire ça. Alors, il dit, mais quelle marque de dignité on a donné à cet homme Il dit, rien, il dort à la porte. Ah non Mais c'est vrai. Hein? Quelqu'un qui a fait ça au roi, Dieu l'a réveillé. Hein? Ah, non, il est bon, notre Dieu. Hum, non, il est bon. Et quel marque de dignité Il dit, rien du tout. Il est où Il est là, là, là, là. Alors on dit, oh wait, il dit, c'est pas possible, Il dit, mais faites venir, il dit, mais qui est dans la cour maintenant actuellement Parce que Naman était venu pour déjà montrer tous ses affaires, tout, il dit, mais qui est dans la courbe maintenant là qui veut me voir Il dit, mais, mais c'est Naman. Non, l'armée, Alexandre ah oui, Naman non, Faites venir Naman maintenant, dit. quand on est fait, il dit, ah, le roi m'appelle, le roi m'appelle, maintenant ce sont des élévations encore que le roi va me faire. Or Dieu travaille pour M'adocher. Oh, il est bon, notre Seigneur. Alors on dit, maman, qu qu'est-ce qu que le roi peut faire pour un homme que le roi veut élever en dignité parce que quelqu'un dormait à la porte de moi. Il dormait partir là comme un petit sans-abri. Mais que je vais élever en dignité, qu'on voit que le roi l'a élevé. Oh Dans son cœur, il dit, mais c'est lui que le roi a élevé. C'est bien moi. Alors je veux mettre le superlatif. Hein. Dieu dit, met le superlatif. Alléluia. Il est bon. Il est incomparable. Le Dieu que tu sers, ma soeur. Oh. Alléluia. Il est vivant, monsieur. Alors, normalement, il met les super, super, superlatifs. Il dit Oh, les manteaux que le roi porte. Ah. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il dit qu'on le mette sur cet homme-là qui se voyait déjà, quoi. Alors, les chevals là, les chevals du roi lui-même, hein, qu'on mette cet homme là sous ce cheval. Et alors, hein, le grand, le grand surentendant, le plus grand là, qui est un peu. Bien, le plus super là, qu'on voit que quand on voit le roi, est après, on le voit, on voit le roi. Que c'est lui-là, pas le roi, pas toi, tu n'as pas demandé de faire ça le roi. Mais c'est lui-là qui prenne ses chevals là. Et avec cette homme, avec le manteau du roi, il les promène dans la route et sur le chemin. Partout, partout, qui crie effectivement. Voici l'homme que le roi avait élevé. Voici l'homme que le roi honore. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon, mon frère. Il est merveilleux, mon mon frère. Il n'a pas changé. Alors Dieu dit, alors dit oui, oui, oui, roi, fais comme ça. Ton menton là, royal, là, ton cheval royal, effectivement. Avec ton arbre en c'est qui est dans le c'est qui est le sur. Si j'ai le premier ministre, c'est pas moi mais celui-là les grands là, mais qui le prennent et qui se promène avec lui dans le marché, partout, partout, toute la journée. Pour crier, voici l'homme que le roi veut honorer. Dans son cœur, disait, oh, je suis heureux, je vais être honoré aujourd'hui. Et puis il entend simplement le roi C'est ça qu'il faut faire. Il dit oui. Et le roi lui dit, toi Naman que j'aime bien, prends tout ce que tu as dit là. Sans rien étranger, mais exactement comme tu as dit, fais-les pour Mardochier. Alléluia. Oui, monsieur. Quelle bombe, mon frère Mardochier qui était là Il a été élevé Merci Seigneur Tendre Père, tendre Père et précieux sauveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions, mon sauveur. Alors, nous sommes heureux de voir que tu ne changes point, que tu es le Dieu qui vit. qui et... ne sommeille ni ne dort, mon bien mon Père au oh Dieu. Et ton peuple est heureux, mon bénévole Père, de savoir que tu vis, Seigneur. Et parce que tu vis, mon roi, nous vivons également aussi, mon bénévole Père Saint-Dieu, et nous sommes heureux, Père. Garde ton peuple, mon bénévole Père-Dieu, oh qu'il soit fortifié, mon roi. Oh Dieu, que tu le couvres, mon bénévole Père-Dieu, oh de l'ombre de ta grâce, mon bénévole père vis de tes ailes. Enfin, qu'il soit heureux, mon bénévole père tu mon âme, te loue. Mon âme te glorifie encore, oh Dieu. Oh, tu es digne d'être adoré, mon Jésus et mon roi. Et, et mon maître, mon roi, tu es le plus élevé, Seigneur. Je t'adore et je te loue, je te glorifierai. Peu importe ce que les hommes peuvent penser. nous Peu importe ce que les hommes peuvent imaginer, mon Seigneur. Nous avons besoin uniquement de ta parole. Nous voyons comment ta parole à toi agit dans un homme. Qui se confie véritablement en toi, mon béné, Père. Malgré les difficultés, malgré les situations, mais toi, qui sais comment élever un homme, mon Seigneur. Mon âme, t'es lourde. Mon âme, t'es Mon âme, t'exalte encore, mon Seigneur. Aujourd'hui encore, tu nous as donné la force, mon Seigneur. Nous étions au plus bas, mon de mon Père Saint. Nous savions pas si on pouvait tenir, mais... Il plus à toi de pouvoir agir. Je t'en remercie pour cette journée, Père Saint-Dieu. Pour la grâce que tu m'as accordée, Père. Merci. Et mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Oh, Jésus, viens-moi en aide. Je t'en remercie. Je te loue pour ce que tu fais. Bénis ton peuple, mon roi, qui réalise dans quelle dimension nous allons béni, Pas du et réalise cette dispensation dans laquelle tu as placé ton peuple, mon roi. Nous te remercions encore, mon roi. Nous chercherons ta face, mon roi. Oui, tu es merveilleux. Merci. Merci, Seigneur. Tu relèves l'indigent, mon roi. Mon âme te loue et te louera pour Dieu. Et glorifiera encore ton Saint-Nom, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon roi, maître béni, tu es le plus élevé, au-dessus de toi. Merci. Merci. Tu es le « je suis ». Oui. Toujours le même. Tu es le même. Merci. Tu soutiens. Tu fortifies et conduis encore davantage mon roi mon âme te loue, pardonne à ton peuple mon roi, relève mon béni Père son Dieu ceux qui sont abattus mon bénéme Père du sang et fortifie encore davantage mon roi oh Dieu tu es notre Dieu et tu l'es fait, je le crois je te crois mon roi tu donnes la force, tu guéris Père son Dieu tu as accompli des merveilles dans la vie de tout un chacun. Pardonne, Père, et soutiens chacun de nous. Merci. Merci, Soba. Gloire à toi. Oh, glorifie ton nom encore aujourd'hui, mon Soba. Dans le cœur de ceux qui croient en toi. Merci. Au-dessus de au décidé, au oh, de ma veille, et ce monde entouré. Par-dessus oh, tout, les trésors de la terre, rien ne peut mesurer. Oh Christ, tu es fier, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme mur. l'homme de Nazareth que le Seigneur soit vraiment béni nous voulons vous chanter pour pouvoir vous dire la raison qui nous fait tellement rejouir. nous étions dans les chaînes mais l'homme de Nazareth un la peine qui nous a Salut chanter, pour pouvoir vous dire, qui voudrait soulager, nos cœurs en dulce, essuyez toutes nos larmes, guérit toute mon maladie, que grâce il vous réclame, laissez-vous y conduire, laissez-vous conduire. On veut crier, quand plus rien ne vous connaît et que vous êtes libérés. Le réame sans flamme, oh, l'homme de Nazareth, l'homme de Nazareth. Quelle victoire inouïe, quelle loi infinie, de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes ravis. Jésus nous éprime et les anéantis, les anéantis. Nous voulons vous chanter pour pouvoir vous dire et vous voudrait soulager nos cœurs rendus Essuyez toutes vos larmes, guéris toutes vos maladies. Que grâce, et vous y conduire, et c'est vous conduire. Alors vous